Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Montrouge à la découverte des Montrougiens. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler poterie avec Tara Perroné car nous allons tout d'abord aller au Poterie Club de Montrouge. Ensuite, nous allons parler de Coup de Pouce Montrouge, le groupe Facebook que vous êtes nombreux à connaître et utiliser. Nous serons avec Antonella et Albert qui ont créé ce groupe et qui modèrent toutes les, tous les partages qu'il peut y avoir sur ce groupe Facebook. Et ensuite, nous terminerons en parlant du label « Ville Internet » avec Jennifer Bourdon, la webmaster de la ville de Montrouge. Voilà, pour essayer de comprendre ce label, ce qu'il peut apporter à la ville et toutes les actions qui sont menées dans Montrouge. C'est parti pour Bonjour Montrouge Alors, je suis avec Tara Perroné dans son atelier. Bonjour Tara, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougiens Bonjour Sébastien, merci d'être venu me voir. Je suis Tara, néo-zélandaise et montrougienne. Je suis céramiste installée avec mon atelier depuis septembre, la rentrée dernière. Et euh, j'ai le plaisir de vous présenter mon atelier. Est-ce que vous pouvez nous raconter la, la, la poterie de la céramique, depuis combien de, de temps vous pratiquez euh, bonne question. J'en fais en tant qu'amatrice depuis 10 ans. J'ai commencé dans le 14e chez une artiste, Annie Faumanois. Euh, et puis, voulant me perfectionner sur le tournage, je voulais vraiment apprendre cette technique. Je suis allée à Ivry chez Monsieur Tozzola. C'est le maître qui, qui a arrêté il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Il a 94 ans, je crois. Donc, ouais, il a voilà, bien bossé. Il, il a droit à se faire une bonne pause. Et euh, voilà, ça m'a donné très envie de continuer. Et, euh, en fait, je prends beaucoup de plaisir à transmettre ce que j'ai appris dans ces deux ateliers. Et je suis en train de me former pour apprendre encore plus de techniques. Et euh, voilà. Super. Et euh, est-ce que vous pouvez nous parler de, de, de ces cours comment, comment ça marche, les, les cours au Poterie Club de Montrouge Alors, euh, j'ai plusieurs formules à proposer. Je propose des stages le temps d'un week-end pour les, les personnes pas disponibles en semaine. Et puis en semaine, j'ai quatre créneaux pour les adultes, un créneau pour les enfants. J'aimerais proposer plus à partir de la rentrée prochaine pour les enfants. Euh, on peut me contacter pour euh, soit se lancer dans un abonnement de 10 séances ou euh, se prendre une, une séance unique pour euh, simplement tester. Ou, euh, voilà, je m'adapte à vous en fait, selon vos projets. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet atelier Voilà, j'ai quatre tours, donc on fait plutôt de tournage. J'ai une grande table où on fait du modelage. Je propose des stages, des privatisations, etc. comme je peux. Ça fait des semaines bien, et des vacances bien chargées, mais on se régale parce que ça marche hyper bien. Merci de m'en <rire> Et euh, du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter qu'est-ce qu'on qu qu qu qu peut faire pendant un cours, par exemple pour les, les, les débutants qui, qui voudraient venir essayer Ok, bah super, oui. Euh, mm, mm, mm, mm, Guillaume et sa mère Pascale de Montrouge, ils sont, ils sont venus euh, bah, tester le, le tournage Et donc c'était Guillaume, on voit, <rire> qui, a tourné, oui, qui a tourné des bols. En fait, oui, pour, pour... Après, suite au cuisson, je sache à qui appartient chaque pièce Très je important. note, parce qu'on doit signer à l'étape de tournage. Qu'on a terre à sécher un peu. Et donc Guillaume, il a tourné deux pièces, Pascal aussi. Et euh, moi, j'affine un peu le pied, ou voilà, je, je nettoie un peu, je m'occupe des cuissons, euh, les maillages. Et puis euh, bah, dans deux semaines, Guillaume, il va revenir avec sa maman récupérer euh, la pièce finie. Vous vendez aussi vos, vos pièces personnelles. Je mets plus, euh, des efforts plutôt dans des cours euh, et l'organisation vu que je me suis lancée il y a pas longtemps et je suis toute seule. Euh, mais je produis quand même un petit peu et on peut me contacter pour venir à l'atelier et je commence à en vendre aussi dans mon rouge. Vous avez notamment participé au Dimanche de la Marne. Est-ce que vous pouvez nous raconter Oui, oui. Alors, c'est un peu spécial euh, bah, d'apporter tout mon matériel, etc., au Dimanche de la Marne, mais euh, on arrive à proposer euh, des choses assez intéressantes. Par exemple, euh, elle, en novembre, on a fait des tasses, mais en fait, moi, je les ai tournées en amont euh, et puis on les a décorées euh, avec de l'engobe c'est un peu euh, entre peinture et c'est en fait la terre euh, teintée dans la masse et euh, <rire> elle est là bas et euh, voilà une tasse décorée euh, qui attend toujours euh, voilà euh, l'artiste qui doit venir euh, chercher sa euh, tasse décorée euh, et donc euh, je la récupère à la fin de la séance et je m'occupe des cuissons, les maillages malheureusement j'ai eu euh, j'ai dû rendre des pièces magnifiques d'un groupe de, de femmes venues pour un anniversaire. On a fait des grandes assiettes très colorées, très graphiques, hein, des pichets. Euh oui, c'est très simple, très sympa. On le retrouve sur votre, votre Instagram oui, oui, bien sûr que j'ai posté. <rire> Super. Merci beaucoup Tara pour, pour cette petite interview. Merci Sébastien. Et on mettra du coup le, le, le rendez-vous sur le site. Pour l'instant c'est à mon nom, donc c'est taraperronet.com. Et à bientôt mon rouge. <rire> Alors, je suis avec Albert et Antonella, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien Bonjour, je m'appelle Albert Fitoussi. j'ai 48 ans, je suis serrurier, je suis marié avec quatre enfants. J'ai créé ce groupe un mois d'août sur une terrasse en vacances, et puis ça a pris une ampleur à laquelle je m'attendais pas du tout, c'est plutôt agréable d'ailleurs. À ce moment-là, j'ai Antonella qui m'a contacté immédiatement, et euh, qui gère le groupe euh, bien mieux que moi d'ailleurs, et qui a vraiment pris les choses en main, et on fait une super équipe, on vient de se rencontrer aujourd'hui, après euh, trois ans euh, d'activité, et puis euh, voilà, c'est tout. Alors moi c'est Antonella Moschini. je suis née et j'ai grandi à Montrouge, donc pour moi c'était important euh, de s'investir dans un groupe comme celui-là. Je suis maman de cinq enfants, et actuellement j'élève mes enfants. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu me présenter le groupe euh, Coup de Pouce Montrouge, euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans ce groupe le coup de pouce Montrouge est, euh, est une entraide entre voisins, entre gens de Montrouge, ça a pris un peu plus d'ampleur. Maintenant, je sais qu'il y a des gens de, de toutes les 92 qui sont là, qui profitent des bons plans des, des commerçants du quartier, évidemment qu'on privilégie avant tout le monde. Ça, les petits restaurateurs de ville Les petits restaurateurs, qui, voilà. On de, de Ils ont qu'à créer de des Montrouge, coups de pouce Montrouge, euh, de gentilles, je ne sais pas. <rire> Ils vont s'en débrouiller. Et, euh, et voilà, vraiment. on essaye de, de faire un vrai groupe d'entraide, de coups de pouce, d'aide à déménager, d'aide à livrer, de gens qui ne peuvent pas se déplacer, euh, peut-être d'enfants à garder, d'enfants à déjouer, des jouets de seconde main, euh, voilà. On retrouve aussi, par exemple, il y a quelques temps, une jeune fille qui s'est retrouvée, euh, elle a claqué la porte de chez elle. Euh, la chance d'avoir aussi ah. Bébert avec nous, qui a pu venir nous aider pour lui ouvrir sa porte. Donc ça lui a permis de ne pas payer un serrurier un soir à 300 balles le serrurier. Ah, C'est clair que là, niveau entraide, euh... on est au top. Là, on était au top de l'entraide. Ouais. Elle, vraiment, elle, elle en remercie énormément parce qu'on ne l'a pas lâché, on l'a aidée jusqu'au bout. Euh, elle habitait juste à côté de nous, donc on a été chez elle pour essayer de l'aider. Mais c'est vrai que, comme je dis, chacun son métier. J'ai essayé avec une radio, mais sur une porte blindée, c'est galère. Faire virer du groupe des serruriers après quand tu vas dire ça. Ça a pris une ampleur vraiment pendant le premier confinement, ce qui a permis à beaucoup de mamans qui étaient enceintes, dont les magasins étaient fermés, de pouvoir avoir du seconde main en très bonne qualité et j'en parle aussi en connaissance de cause parce que j'étais enceinte à ce moment-là. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de monde à gérer et c'est totalement bénévole tout ce que vous pouvez faire sur ce groupe-là. Tout à fait, oui, on est complètement bénévole. Il faut vraiment le prendre en compte, c'est que c'est du bénévolat, on n'est pas payé pour faire ça. On passe du temps à essayer de régler les problèmes, à accepter les demandes, à publier, à dépublier les trucs qui ne vont pas. Donc il faut vraiment aussi prendre en compte que qu'on a une vie extérieure. Parce que des fois on reçoit des messages à des 2h du matin pour des plaintes et si on répond pas on reçoit un quart d'heure après mais merci de nous répondre. Donc c'est vrai que c'est des fois très compliqué à gérer. On essaye de tout faire pour que tout se passe bien mais c'est vrai que Malheureusement, là je prends aussi en même temps le temps de le dire, c'est que beaucoup de gens s'amusent à le signaler directement à Facebook ou lieu de nous le signaler. Si on nous le signale et qu'on continue à l'accepter, on peut comprendre qu'il le signale à Facebook, mais il faut d'abord qu'il nous le signale à nous. Parce que le problème, c'est que là, on a eu un avertissement au troisième coup de pouce ferme. C'est groupe, euh, groupe libre, donc euh, n'importe qui peut, peut rentrer. C'est là où il y a une modération à faire. Exactement. Et avec ça, on refuse tous les sujets de religion ou de politique. Déjà. Donc imaginez, si on, si on l'acceptait, alors là, c'était la fin du groupe dans l'heure. Et vous êtes vous n'êtes pas que tous les deux à gérer ce groupe. Il y a plusieurs administrateurs. Vous êtes combien non. On est donc deux administrateurs principaux, Antonella et moi. Et ensuite, quatre personnes qui nous suppléent, qui acceptent, pour qui voient voilà, pour la modération qui voit qu'il n'y a pas d'abus mais euh, voilà c'est juste en, en plus quoi pour nous donner un petit coup de main. On est 6 et pour l'instant ça fonctionne très bien comme ça au moment où on aura besoin peut-être un jour un administrateur en plus on fera en conséquence. Fera euh... <rire> en tout cas merci beaucoup pour oui, cette oui. petite interview je sais pas si vous avez un petit mot pour la fin au Mont Rougien. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, tous les Montrougiens sont très solidaires, autant que Malakoff et Châtillon qui aident aussi beaucoup Montrouge comme Montrouge les aide, donc n'hésitez pas à partager si vous avez besoin d'une aide ou autre, on est là pour ça. Antonella ah, est un super porte-parole, bise à tous les Montrougiens adorés, à bientôt, <rire> à bientôt. <rire> Alors, je suis avec Jennifer Bourdon. Bonjour Jennifer, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien Bonjour Sébastien, donc je suis Jennifer Bourdon et je suis la webmaster de la ville de Montrouge. Je travaille au sein du pôle de la démocratie participative. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre métier alors ça consiste à administrer les différents sites de la ville de Montrouge, donc le site de la ville, le site du salon de Montrouge et les autres sites qu'on peut avoir. Et mon travail c'est de mettre en lumière les informations, donc pour que les Montrougiens trouvent facilement des informations pratiques comme les horaires de la médiathèque ou comment faire telle démarche au centre administratif. Et puis aussi leur donner des informations sur les événements à venir, les expositions, plein de choses qui se passent à Montrouge. Alors On est ensemble pour, pour parler d'un sujet, le sujet de Ville Internet, du, du label Ville Internet qui a été décerné une nouvelle année, 5, 5 à la ville de Montrouge. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce label alors c'est un label auquel la ville participe depuis 2014 maintenant. Et c'est un label qui permet aux villes et villages de France de déclarer leurs actions, euh, les actions qu'elles font en matière de numérique dans leur ville euh, sur un atlas qui est euh, disponible en ligne. Et ensuite, l'association Ville Internet va évaluer les villes en fonction de ce qu'elles ont mis en œuvre et leur décerner un nombre d'arrobas, donc de 1 à 5, pour valoriser les actions qui sont mises en place et euh, encourager leur politique numérique. C'est aussi un moyen d'échanger avec les autres villes et d'échanger de, des bonnes pratiques. Et c'est aussi une façon de valoriser nos actions. Et d'ailleurs, comme ça fait six ans que la ville de Montrouge a le label avec les 5 arrobas, elle a été nommée cette année territoire d'excellence numérique. Et on est 11 villes à l'avoir eu cette Absolument, année. Ouais, donc euh, vraiment important. Enfin, hein. ouais, c'est un beau titre et qu'on conserve pour 3 ans. Et du coup, quels sont les, les, grosses, les gros sujets mis en œuvre à Montrouge pour, pour avoir une si bonne note, 5 -base sur Ville Internet Alors Chaque année, la ville de Montrouge met en œuvre beaucoup d'actions dans tous les domaines. Par exemple, dans l'éducation où les écoles sont équipées de tableaux numériques interactifs. Euh, on a aussi tout ce qui est pratique, les démarches administratives qui peuvent être faites en ligne, ce qui leur permet de gagner du temps, de ne pas avoir à se déplacer. Et en interne, cela simplifie aussi le travail pour les équipes. Et il y a une volonté que tout le monde puisse avoir accès à ce numérique Oui. Tout à fait, la ville de Montrouge lutte véritablement contre l'exclusion numérique. Elle a mis en place un parcours numérique pour tous, qui permet justement à tous les montrougiens, quel que soit leur niveau, de pouvoir bénéficier d'aides, de cours pour progresser et euh, bah, toujours être connectés à la ville de Montrouge. Et quelles sont les, les actions qui ont été mises en place en 2021 pour que 2022 le label soit toujours à 5 étoiles à Montrouge Alors on a mis en place beaucoup d'actions, alors dernièrement avec la pandémie déjà il y a eu beaucoup d'actions mises en place par exemple au niveau de la culture, de nombreux spectacles ont été annulés et la ville de Montrouge les a maintenus en organisant des captations et en les diffusant ensuite par exemple pendant 3 soirs ou 1 mois sur YouTube afin de valoriser les artistes et de proposer des contenus euh, aux Montrougiens. Sur les réseaux sociaux on avait aussi euh, hashtag Montrouge chez vous donc, euh, qui permettait de euh, suivre suivre des cours de sport, euh, découvrir des recettes de cuisine, avoir accès à des ressources éducatives. Et euh, la médiathèque proposait aussi euh, des contenus. Par exemple, il y a 12 000 heures de cours qu'on peut suivre à la médiathèque lorsqu'on est abonné, donc c'était une bonne façon de s'évader un petit peu de sa, depuis sa maison. Et c'est vrai que depuis qu'il y a le Covid, il y a aussi bah, les problèmes de tout ce qui est... Euh, on parlait des spectacles, mais aussi... Euh de la démocratie participative, ce qui a été organisé, tout ce qui est par rapport aux réunions pour que tout le monde puisse les suivre. C'est ça, alors en fait la ville de Montrouge a sorti son site Je Participe euh, qui permet aux Montrougiens de participer à toute la démocratie en ligne. Euh, ils peuvent assister euh, en direct au comité de quartier lorsqu'ils sont concernés, aux réunions publiques et aussi toutes les consultations qui sont organisées en ligne et qui permettent aux Montrougiens de donner leur avis sur euh, leur ville euh, et les projets à venir. Il y a aussi des applications qui ont été lancées par la ville, il y a Ma Frimousse pour les enfants et Montrouge Direct, est-ce que vous pouvez nous parler de ces applications Oui tout à fait, alors Ma Frimousse est une application qui se destine aux parents qui ont des enfants qui sont dans les crèches de la ville ou dans les écoles élémentaires, et ça permet aux parents de suivre un peu les aventures au quotidien de leurs enfants, en lien avec les équipes pédagogiques, de savoir quelles sont les activités qui ont été menées, s'il y a des travaux dans la structure, tout un tas de choses du quotidien en fait et l'application Mon Rouge Direct donc elle est un peu plus ancienne et elle a deux facettes. Elle permet déjà de faire des signalements. Donc par exemple dans la rue, je vois quelque chose qui n'est pas censé être là, je peux sortir mon téléphone, faire une photo et l'envoyer directement aux équipes municipales. Il y a aussi tout un volet information qui permet d'avoir l'agenda de la ville, les actualités, savoir par exemple, on a accès à un plan interactif pour repérer les structures sportives autour de soi. Donc tout un tas d'informations sur son téléphone. N'hésitez pas à télécharger Mon Rouge Direct qui est sur iOS, Android. Sur le Google Store, vous pouvez télécharger ça sur, sur tous les smartphones. Et pour ma frimousse, après, c'est à voir directement auprès, auprès des écoles. C'est ça, exactement. Les parents sont informés, ils reçoivent un courrier avec une clé à activer pour évidemment que seuls les parents aient accès aux informations. C'est très sécurisé. Super. Merci beaucoup Jennifer pour, pour cette petite interview. Merci à vous Sébastien.